Je suis Dominique Acker, je suis membre du Conseil national de la Nouvelle Résistance, mouvement qui s'est créé il y a un an euh, en référence euh, à la période de, de l'après-guerre au CNR, qui en 1945 a réfléchi à des jours heureux, un programme des jours heureux. Et ça nous a fait réagir quand, euh, quand euh, M. Macron nous a parlé des jours heureux, on s'est dit mais, mais qu'est-ce que c'est que les jours heureux aujourd'hui, euh, avec les défis que, que vit notre, notre population et notre peuple en prise avec la crise sanitaire, économique, sociale, climatique, etc. Voilà, donc euh, okay. j'ai été aussi, euh, je suis retraitée, et j'ai été euh, dans une partie de ma vie professionnelle directrice hôpital. Ben, ce qui m'a amenée à l'atelier aujourd'hui, c'est vraiment d'abord la souffrance euh, des hospitaliers, qui s'exprime déjà depuis longtemps, puisque euh, ça a commencé par les EHPAD il y, a, il y a trois ans, puis les urgences, puis tous les hôpitaux sont descendus dans la rue. Et, et le constat de, de se dire il n'y a pas eu d'abord de réponse, puis quand il y a eu beaucoup de monde, il y a eu quand même une réponse, puis il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire semblant de, de ne pas voir qu'il y avait des problèmes. Et de se dire que le secteur de la Santé, euh, bah finalement, n'a pas répondu à toutes les attentes de ce que la population... Euh, peut souhaiter sur, sur, sur un système de santé qui soit vraiment, euh, euh, qui prenne en compte vraiment tous ses besoins. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené euh, de pouvoir euh, travailler avec ce collectif euh, pour le salue de la création et de pouvoir apporter modestement euh, ben, ma connaissance de, des rouages de l'hôpital. Je, je crois que ce qui est fondamental finalement dans une société, c'est quel investissement on met sur la santé. La santé, pas seulement au service du soin, mais la santé avec le bien-être. Aujourd'hui, on voit bien que depuis 2008, on a eu tendance à restreindre le budget qu'on mettait à la santé, notamment au niveau des hôpitaux avec un fameux objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Et finalement, c'est les hôpitaux qui ont été la variable d'ajustement par rapport à la médecine de ville. Donc, on a tendance à opposer médecine de ville, hôpitaux. Et je pense que une, une des choses qui pourrait permettre de mieux prendre en compte les besoins de la population, de mieux y répondre, c'est déjà d'avoir une meilleure fluidité entre la ville et l'hôpital. Aujourd'hui, on les oppose, on est dans la compétition, même la concurrence entre hôpitaux, hôpitaux entre hôpitaux publics, entre hôpitaux publics et privés. Alors que je pense que les enjeux de la santé, ils exigent de la coopération. Et, et mon expérience que j'ai eue euh, aux hôpitaux de saint elle a été toute dans la coopération. J'ai vécu euh, l'époque du SIDA, mmh. l'époque de, de la réduction des risques en matière de toxicomanie, mmh. et j'ai vécu le, la paupérisation de, de, cette, euh, de ces habitants de la Seine-Saint-Denis. Euh, et, et donc, la réponse qu'on a pu apporter, ça a été de se mettre ensemble de se rencontrer avec les médecins de ville, de se rencontrer avec les institutions de la ville, avec les centres de santé, entre les services hospitaliers et les urgences, parce que vous voyez, les urgences dans l'hôpital, c'est un peu le réceptacle de tout ce qui se passe dans la société. C'est, comme on dit souvent, le, le dernier endroit où il y a de la lumière. Et donc, on a travaillé tous ensemble, à la fois pour répondre à ces besoins, pour savoir comment, dans nos projets nous, hospitaliers, on pouvait intégrer leurs besoins, comment on pouvait faire remonter au niveau euh, régional de euh, ce qui n'était pas encore une ARS, mais euh, ce qui était euh, la, la DRAS au début de l'ARH, peu, peu importe, de pouvoir faire remonter nos besoins et pouvoir obtenir des moyens pour, pour inventer, inventer une autre manière de soigner. Une, une manière de soigner qui n'ont pas d'attente que les gens viennent, parce qu'on sait qu'il y a toute une partie de la population qui ne viendra pas ou qui viendra au dernier moment. Moi bouleversé par des, des gens qui arrivent avec des cancers en phase terminale, enfin, voilà. Et, et aller vers tous ensemble, travailler dans la coopération, chacun à sa place, mais pas dans la compétition. Voilà, moi, ce que j'aimerais pouvoir euh, défendre. Mais pour cela, il faut à un moment donné que la nation considère que cette santé, c'est un investissement, c'est pas une dépense publique, mais c'est vraiment ce qui va qui est aussi moteur moteur de notre, de, notre, de notre vie et de notre population. Il faut que qu'on prenne conscience que c'est un investissement, un besoin national, une réponse à, à vraiment un, un besoin commun qui, qui est le moteur de notre, de, de notre vie. Comment vivre mieux C'est aussi le fait de décloisonner on n'a pas le soin d'un côté, le social de l'autre, l'alimentation d'un autre encore, ou, euh, ou le logement, ou euh, la pollution. Nous, tout ça, tout ça, c'est des composants de notre santé. Et on sait aujourd'hui que les déterminants socio-économiques sont fondamentaux, que les conditions de vie, on l'a vu avec le Covid, sont aussi fondamentale par rapport aux inégalités de santé, tout cela ça vient d'être d'ailleurs euh, euh, très récemment révélé par un rapport qui s'appelle la pauvreté démultipliée, qui a montré comment le Covid a exacerbé ces inégalités euh, du fait des conditions de vie, euh, des gens qui étaient tous ensemble et qui ne pouvaient pas s'isoler, donc qui ont passé euh, le Covid y compris aux aînés, j'imagine la culpabilité qu'ont pu avoir les gens qui étaient dans cette situation, qui n'ont pas pu faire autrement. Il faut travailler ensemble, santé, sociale, environnementale, alimentation. Et alors, après, c'est vrai qu'au sein des institutions, j'ai bien noté la souffrance des hospitaliers qui disaient « voilà, on nous transforme, euh, euh, on a des injonctions administratives, euh, on n'a plus les moyens ». Et le Covid a été une parenthèse enchantée parce que tout d'un coup, tout d'un coup, c'était nous soignants qui disions de quoi nous avions besoin et on nous le donnait. Enfin, pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas eu les masques et tout ça, mais à un moment donné, on a expérimenté le fait de partir des besoins et de pouvoir aller et satisfaire ses besoins. Pour moi, mais c'est la règle d'or du fonctionnement de nos institutions et, et, et d'un hôpital. Après, y a, y a, les, ça se discute. Il doit y avoir consensus. Mais comment ne pas respecter les besoins des personnes Les besoins des soignants, mais les besoins de la population, les besoins de, des personnes différentes, des personnes qui ont un handicap, par exemple. Ils ont des besoins Pourquoi on décide à leur place. Il faut prendre leur... Euh, répondre à leurs attentes, pour savoir les exprimer, puisqu'on dit aujourd'hui, beaucoup, ce sont des invisibles. Il faut qu'ils prennent la parole, il faut qu'ils prennent la parole, et ça, ça se fait sur le terrain. Ça peut se faire dans des luttes, ça peut se faire aussi autour de centres de santé. C'est ce qu'on appelle la médecine communautaire, le, ce qu'on appelle le « aller vers ». Et je pense que c'est… Euh, on commence à mettre en place des médiatrices de santé, des, des gens qui vont faire l'interface entre ce système de soins qui peut être un peu rébarbatif pour certains, d'abord parce qu'il peut y avoir des problèmes de langue, et donc de plus en plus, je pense que les expériences qui, qui mettent ça en pratique montrent qu'on a un gars énorme en satisfaction, en bonheur pour les gens, et puis en, en personne prise en charge. J'ai discutais il n'y a pas longtemps avec un médecin, un, un patient venait le voir, il avait des problèmes d'estomac, et ce médecin qui connaît bien sa population parce que c'est de la médecine communautaire, ils connaissent euh, les gens qui soignent, il lui dit « mais t'as pas un petit problème de boulot ?»« Ben oui, euh, j'ai décroché un boulot, mais c'est à deux heures, euh, je pas de voiture, etc. Ben, » Il lui a dit « attends, je vais t'aider à trouver une voiture. » Et le gars, eh ben, ses problèmes de santé ont disparu parce qu'on a pris en compte l'ensemble de son besoin. C'est une approche holistique l'ensemble de ces besoins et que du coup, on a réglé le bon problème. Je pense notamment, euh, il me vient, vient un autre sujet euh, qui est un peu parisien, excusez-moi, mais il y, a, il y a actuellement une polémique sur les consommateurs de crack qui, qui se retrouvent dans un jardin euh, dans Paris et euh, sur, sur pression des habitants, la mairie a décidé de fermer ce jardin. Mais quand on regarde qui sont ces personnes, c'est des personnes SDF, c'est les personnes enfin, bon, qui, ont, qui ont plein de problèmes. Et est-ce qu'on est qu a essayé d'aborder l'ensemble de ces problèmes euh, pour, euh, pour résoudre la question Non, on prend, un, on prend une décision autoritaire euh, de dire, et, et on oppose la population et ces gens-là, alors qu'on pourrait essayer de comprendre, de faire se parler les gens. Donc moi je suis, je suis persuadée qu'on progressera si on fait de la coopération, si on part des besoins, si on travaille ensemble et, qu est, et que qu'éventuellement on sorte des règles de financement de la santé aujourd'hui. Soit les règles de t 2 à l'hôpital, mais moi je pense que le paiement à l'acte qui favorise la productivité et non pas la prise en charge globale des besoins de la population, c'est un modèle qui est dépassé Dépassé. Je ne sais pas comment on arrivera à poser cette question, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui sont très attachés, y compris parce que c'est du revenu derrière. Mais je, je pense fondamentalement qu'il faut réfléchir à une autre approche globale de la santé et de nos institutions.